Apparemment il n'y a effectivement que les druides qui avaient le droit de venir ici Quand on voit la forêt on comprend pourquoi Il y a un dénivelé de malades. Ça a peut-être l'air d'être plat pour vous mais là c'est droit voilà, Si on m'avait dit que grimper une forêt serait aussi crevant ça finit oh il y a un truc en haut <rire> première découverte dans la forêt un énorme château en ruine mais bien en ruine Betreten hein. of eigene ça veut dire entrer à votre propre risque du coup ça veut dire que c'est pas interdit Et ça, c'est peut-être dire le contraire. C'est un beau truc, c'est un On dirait l'ex-grande salle du château. Alors, pour la petite histoire, je sais pas si la forêt est vraiment enchantée, mais en tout cas elle est magique. On a quand même un arbre qui a poussé au troisième étage des ruines du château. C'est vraiment énorme. Oh, j'adore. I am having a great day. I think mal en fait ouais. pendant la descente. Du coup j'essaie de voir si je ne peux pas gripper quelque part. J'ai rien C'est rouge mais sans plus. Dans la forêt des druides, il y a pas mal d'écrits pour expliquer un petit peu les légendes de la contrée et les rituels. Et là je suis tombé sur le premier que Ludie va pouvoir nous exécuter. Aligne toi, sur la place du pouvoir, toute droite, avec le dos droit aussi, les bras le long du corps, connecte-toi d'abord avec la Terre, puis avec le cosmos. Sans la lumière du soleil qui se dépose sur ton corps. Dès que tu penses que la lumière s'est dispersée sur tout ton corps, comme une aura, tu te rends compte que cette pratique rend plus courageuse contre les vagues émotionnelles. Et tu deviens à la fois plus sensible et plus émotionnel. Bon, évidemment les panneaux sont en allemand et euh, il me faut une demi-heure pour les déchiffrer. on est arrivé dans ce qui s'appelle le domaine des fées et des nymphes. Et l'histoire raconte qu'à l'intérieur de ce cercle de pierres, il y a trois pierres spécifiques sur lesquelles on peut s'asseoir. Et en fermant les yeux, en libérant son esprit, et en pensant très fort à ce qu'on souhaite, on peut se faire aider par le petit peuple des fées ou des nymphes. Et les trois pierres en question ont toutes les trois un pouvoir spécial. En principe, si on suit bien les instructions, on peut arriver sur nos rochers à souhait. Et moi, je vais aller parler aux fées. Bon, après 4 heures de marche, on est enfin arrivé devant notre pierre en emblème de phallus, ils appellent ça. Salam. C'est le point le plus renommé de la forêt elfique. Ça fait 12 mètres de haut, c'est à 40 mètres au sud du niveau de la rivière. Et à l'origine, il y a plus de 1000 ans, faut savoir que les femmes étaient initiées à des rites de fertilité par les Celtes. Donc voilà, notre première forêt elfique. Tic! Hein, ça c'est fait. Dans la bucket list, on va pouvoir enlever quelque chose. Donc c'est vachement kiffant. Et voilà. Donc euh, évidemment si vous aimez bien tout ça, et bah vous appuyez sur le petit bouton, vous dites euh, je veux en voir plus et puis on va essayer de faire d'autres vidéos. Allez, à plus <t en> <t en>